Le Batiscaf, c'est un projet un peu multifonction qui à la base était destiné finalement beaucoup au groupe avec qui on tournait et qui finalement, ça s'est étendu, on accueille à peu près une quarantaine, une cinquantaine de formations à l'année. Si on a la possibilité de laisser les clés aux musiciens et puis qu'ils puissent venir résider pendant qu'on n'est pas là, ça peut être une bonne chose. Donc on a en conséquence imaginé un plateau qui soit aussi un lieu de répétition et de résidence. On a beaucoup accueilli de groupes nantais puisque toute l'équipe du Batiscaf et du Serraille nantais, pour ne citer que, il y a pas mal de groupes qui sont venus ici, qui sont euh, Opus Pocus, C2C... Euh Pony Run Run, Jeanne et donc on a accueilli pas mal de jeunes groupes et notamment Trash Leeds qui, qui est un groupe qui nous tient à cœur puisque c'est un groupe de rock rock. I'm Suite à, à des échanges qu'on avait eu avec un, un de nos collaborateurs, Florian Brunet, il nous avait présenté Philippe Brodu qui est le responsable de la distribution Korg et Arturia. Et euh, cette carte, en fait, j'en entendais parler de, depuis un petit moment. Euh, ça m'intéressait. Et donc, euh, on s'est dit que ça serait une bonne chose, éventuellement, de pouvoir l'essayer directement au studio. Ce qui nous a le plus évident, c'était de se dire, bah, autant se mettre en situation. Et puis à ce moment-là, on invite un groupe, on l'enregistre sur ces cartes-là. On peut le voir derrière, nous, on a pas mal de préamplificateurs de marques différentes qui sont reliés à des convertisseurs qui sont en fixe au Batiscaf. Et du coup, sur l'utilisation des, des Arturia, on ne s'est pas pris la tête. On les a câblés directement en audio et puis reliés l'une à l'autre avec des câbles à date, donc des câbles optiques, le tout en USB directement sur l'ordinateur. Et j'ai envie de dire plug and play. On a ouvert l'interface, c'était synchronisé, ça rentrait, et il n'y avait plus qu'à faire rentrer du son dedans et on était parti. En moins d'une heure, en fait, le studio était prêt à tourner avec ces deux cartes-là et on était complètement opérationnel. le tout en 96 kHz quand même. Je crois qu'on était sur une session avec 64 buffers pour la partie prise de son. Là, c'était largement satisfaisant pour ce qu'on avait La première chose que, que j'ai ressentie, c'est déjà une très bonne qualité des pré et de la conversion. Et ça, c'est le plus important parce que finalement, on est là pour essayer de retranscrire au mieux la musique. Dans la mesure où on est euh, en confiance avec les micros qu'on utilise, où on sait que la source est de qualité, pour des, des, des pré-amplis de très haute volée, en général, on ne se pose pas la question. Euh, là pour ce produit là euh, le premier, la première chose qui surprend c'est ça c'est à dire euh, retrouver cette musicalité et puis tout de suite retrouver une belle profondeur avoir quelque chose qui est fidèle dans les transitoires et dans la sommation après euh, du coup en interne en numérique puisque ce projet là euh, du coup euh, a été sommé en numérique euh, bah, on, on envisage très bien en fait de, de pouvoir retrouver toute la, la qualité la finesse et euh, les, les sonorités qu'on a voulu enregistrer. pas une transparence chirurgicale au point qu'on puisse l'assimiler à une froideur. Il y a certains préamplis parfois, enfin préamplis plus convertisseurs sur des cartes-son de, de ce niveau-là qui sont en général assez froids, ou alors euh, qui euh, vont avoir tendance à ramener un léger flou dans le bas-médium. Là on sent qu'au niveau de la conversion et, euh, et surtout j'ai l'impression de l'horloge. Puisqu'on a travaillé avec l'horloge interne des cartes, donc on a joué le jeu jusqu'au bout. Euh, on a quand même quelque chose qui est très très bien et qui permet une netteté dans le signal, euh, qui est super intéressant par rapport à ce produit-là. Avoir huit préamplis de, de bonne qualité pour ce prix-là, euh, ça me paraît imbattable. Et puis euh, pour la partie euh, enregistrement, on va dire nomade, bah, en fait, euh, on est dans un format qui est idéal parce qu'on met ça dans un rack, c'est parti. Tout de suite, on a un outil de qualité, on se trimballe avec et puis on sait qu'on aura une bonne qualité d'enregistrement partout où on va.